Tous, je vois que vous êtes quelques-uns déjà à nous suivre. Euh, a priori, la bêta commence à se lancer. Est-ce que tout à l'heure on pouvait pas s'authentifier euh, Bah écoutez, on va tenter de jouer. C'est parti. Bon, a priori, c'est parti. la bêta est un petit peu en avance, on a quelques minutes d'avance, c'est cool, donc attendez-vous à ce qu'il puisse y avoir des coupures, à ce qu'il puisse y avoir quelques petits soucis, euh, voilà c'est une bêta, c'est la toute première, c'est le premier moment où le jeu se lance, euh, donc voilà, donc le jeu n'est pas dans son état final, il y aura un patch day One qui sortira, qui améliorera justement un peu tout ce qui est optimisation graphique, framerate et autres. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, j'y répondrai. Et je vous laisse avec l'intro. La guerre ne meurt jamais. En 1776, cette grande nation a accepté. Que les conflits armés étaient la seule manière de préserver notre droit à la vie, à la liberté et à la quête du bonheur. Si nos pères fondateurs nous voyaient aujourd'hui. D'Antietam à d'Okinawa à Ancoraj, nous avons combattu. À présent, la menace rouge est à nos portes. La démocratie elle-même est menacée d'extinction. C'est pourquoi aujourd'hui, le 4 juillet 2076, 300 ans après la création de notre grande nation, nous sommes réunis pour célébrer la fin de la construction de l'abri 76. Ce gigantesque abri souterrain a certes été conçu par Voltec, mais c'est vous qui l'avez bâti, peuple d'Amérique, afin que si les bombes tombent, si notre fin arrive, notre style de vie puisse survivre. Mais tous ne seront pas sauvés. Ceux qui seront choisis pour entrer dans cet abri devront être les meilleurs d'entre nous. Quand les combats auront cessé et que le nuage se dissipera, il sera temps de reconstruire pas seulement les façades, pas seulement les bâtiments, mais nos cœurs, nos esprits. Et en fin de compte, l'Amérique elle-même. Nous nous tenons ici aujourd'hui avec l'espoir que le monde connaisse la paix. Mais si notre destin est différent, si la guerre doit arriver, nous serons unis et nous saurons qu'ici, dans l'abri 76, l'avenir nous appartient. Voilà, l'intro vient de se terminer et nous voilà dans ici notre abri. Donc voilà, on passe Cependant, à la personnalisation de, de notre personnage. Et de nous euh, nous donc là, ici, avec les gâchettes, j'ai le choix d'un. Je peux choisir fête, un premier visage de base qu que je vais pouvoir un peu remodeler. Il est peut-être temps de partir, mais je, je n'oublierai jamais le jour où vous avez tous pénétré dans l'abri 76. Vous êtes des hommes et des femmes de tous horizons, de toutes origines, couleur de peau ou croyances. Alors, visage sculpté, donc voilà. Ça, c'est ce que j'aime bien, c'est ce qui est, c est, c ça a été repris de. Pas la haute 4. Mais surtout. Vous serez toujours ma famille. Hop. les oreilles on fait comme on veut ok voilà on choisit la couleur des yeux hop alors On a vraiment le choix des coupes Allez, on va pour cette coupe On regarde le profil, impeccable Alors on peut choisir entre athlétique, plutôt mince, plutôt massif. Allez, partons vers un athlétique. Voilà, allez c'est parti. Alors au hasard on va le nommer. Vraiment au hasard. Salut Voilà donc une petite carte de l'abri afficher les joueurs expression apeurée, amusé en colère ému voilà un peu de luminosité ah oh, bon on a même des filtres la classe Voilà, une belle photo. Alors j'ai entendu du bruit tout à l'heure, ça veut dire qu'on n'est peut-être pas tout seul dans la partie, donc ça, ça serait cool. Ok, le Pip-Boy tient bien. Impeccable. Allez, on ouvre la porte. On vous a demandé de rebâtir l'Amérique. Rien que ça. C'est une responsabilité écrasante. Que je, un petit peu. Vous, que je suis fier de vous. Quand vous entendrez ce message, je serai déjà parti depuis plusieurs heures. J'ai ma, ma propre mission dans les Appalaches. C'était votre superviseur. Et... Terminé. voilà vous voyez on peut déjà envoyer des ok donc je suis pas tout seul dans la partie ça c'est cool ça veut dire qu'en tout cas pour l'instant ça fonctionne bien Donc là on peut déjà commencer à récupérer des items De l'eau purifiée Donc non soumis aux radiations Un steam pack Un runaway Des matériaux de construction Ça en est plutôt pas mal alors, si je dis pas de bêtises, on va pouvoir trouver deux, trois trucs là derrière. Journal du superviseur. Ok, on va continuer en direction de la sortie Là, ça y est je vais atteindre mon... je vais pouvoir paramétrer euh, mes, mes habilités voilà donc ça c'est ce qu'on c'est ce que je vous avais expliqué pour ceux qui ont lu la preview euh, donc je, vais, je peux choisir vous voyez en haut sur spécial j'ai un point par lettre donc je peux choisir donc par exemple hop on va prendre force Là, je peux, peux m'équiper de cette carte voilà et j'ai atteint mon niveau 2 J'allais, jamais le Si c'est bien ça, c'était par là, Hop. et c'est parti vers la sortie. Chine occidentale, et voilà. Petit temps de chargement, donc n'hésitez toujours pas à poser vos questions hein, si vous en avez dans le chat. Je l'ai sous les yeux, je le surveille. que te... é On va proposer de les inviter dans l'équipe Bon je leur ai proposé d'être dans l'équipe J'espère que ça va suivre Donc voilà une petite idée de la carte Vous voyez il y a de quoi faire de la Ok, j'ai au moins une première arme. Ah. Bon, à bah, défaut d'être de... dans la même équipe. On au moins rejoindre notre premier objectif. Pour l'instant on refuse mes invitations. Bon, bah. Pas de problème les gens. Hein. On va ramasser tout ce qu'on peut On va les laisser se battre tranquillement On base de la viande, et c'est parti, on continue. Ça y est, on s'approche de l'objectif. pas qui vive. Nous devons nous tenir prêts. Alors, qu -ce ce qu'est-ce que je peux fabriquer comme arme confirme être une région hostile. Heureusement, Voltec était prêt. Vous voyez ça Un poste de cuisine, une caisse de matériel, pistolet, et des revolver de fortune. Tout a été construit avec le camp. Euh... Il vous faudra une base dehors. Le centre d'assemblage et de montage portatif est conçu pour vous assister dans cette tâche. Vous n'aurez besoin que de ressources, de planification et d'un peu d'huile de coude. Si vous déplacez votre camp, tout ce que vous aurez construit est sera parti. Voilà, je de ma première vous arme. Cette nouvelle zone. Utilisez cette fonction pour vous établir rapidement dès que vous êtes en territoire inconnu. Je mon camp derrière moi pour que vous puissiez de lancer. Utiliser. Je sais que je ne suis pas mes propres conseils en l'abandonnant. Mais après avoir vu l'état des Appalaches de mes propres yeux, il faut que je sois sûr que chaque résident de l'abri 76 puisse profiter d'un campement de base sûr. Je ne débrouillerai ça. Alors, qu'est-ce que La je fais La ville peux... de Flatwoods devrait se trouver au bout du chemin. Allez. Bon, Petit steak de râteau. C'était votre superviseur. Terminé. C'est tout ce que je peux faire. Alors, armure légère, et ben je peux faire des brassards. Ah ben je peux en faire qu'un. Euh... J'ai tenu. Ah, je vais mettre un petit brassard. Allez un petit chapeau de fête et des lunettes. C'est parti, on va poursuivre notre objectif Capture d'écran en passant achete aussi Allez on continue à avancer et on se rend au prochain objectif Alors quel est notre prochain objectif d'ailleurs Premier contact Voilà trouver les superviseurs de Flatow Flatwoods Et bien allons-y Alors en même temps voilà on va arriver dans des lieux différents Donc là le l'intérêt aussi c'est de pouvoir trouver des choses à crafter pour pouvoir ensuite fabriquer C'est génial. l'argent d'avant-guerre, ok, mais j'aurais bien aimé trouver une petite arme sympa. C'est plutôt pas mal ça Là je peux pas ouvrir Alors, où est notre objectif Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est dans l'église. D'autres personnes viendraient. C'est un plaisir de vous rencontrer. Eh ben, c'est un plaisir aussi de te rencontrer. Voilà. Ah. Atelier de chimie. Alors voyons voir ce qu'on peut faire. Je peux faire un steam pack euh, et de l'eau bouillie. Avec un peu de bon sens et de chance, vous vous en sortirez très bien dehors. Là... Non mais, pff, je, je, je commence à prendre n'importe quoi. Elle m'a demandé si je voulais parler de la façon dont je suis arrivé ici. Elle a demandé à tout le monde alors. J'ai dit d'accord. Je m'appelle Colonel. Et j'ai 13 ans. Je voulais juste te dire que j'étais désolé. Désolé pour tout. Euh, pour les bombes. Les gens fous. Et les vaches à deux têtes. Tout. J'ai été méchant. Alors, continuons. Enfin, méchant. J'ai triché pendant mon contrôle d'orthographe, j'ai donné des coups de pied à Chip Wilkins jusqu'à ce qu'il pleure, j'ai poussé Rosie McCoy dans les escaliers. Euh, j'ai... fait des trous dans les shorts de tout le monde avant les courtes... On l'appelle la Grande Guerre, maintenant. Elle n'a pas duré longtemps, et le théâtre a été sanglant. Bienvenue dans Récits de survivants. Je suis Dassa Ben Ali, Samaritaine. Je travaille avec les Samaritains depuis deux ans, maintenant. Je suis originaire de Charleston, donc je n'ai eu aucun mal à intégrer le groupe. Journal du superviseur, ville de Flatwood. Mon Dieu... Ben il voilà, n'y a pas de bonnes choses là-dedans. Il n'y a personne ici. L'ancienne taverne, l'église, les gens s'en servaient comme abri, mais... Il n'y a plus personne. On s'attendait à des mutations, mais... Il s'agit de quelque chose d'autre. D'une maladie. J'ai été attaqué par... Je crois qu'avant... C'était une personne, mais elle présentait des lésions vertes et scintillantes. Et sa voix, furieuse, torturée. On est pas un coin. Ce qu'il s'est passé ici dépasse tout ce qu'on a pu imaginer. Et pourtant, on a imaginé l'inimaginable. Les survivants du coin se faisaient appeler les Samaritains, avant qu'ils se fassent dessiner de pompiers, de policiers, d'urgentistes, on dirait. Des récompenses vous avez même Un système automatisé pour apprendre aux gens à, à traiter l'eau, à cuisiner. Augmentation de niveau. Et à on passe niveau 3. N'oubliez pas l'entraînement de l'abri. La survie d'abord. Je remplis leurs tests et vous devriez faire de même. Bon, je suis désolé. Je sais que la situation est bien pire que ce que l'on pensait. Mais quelqu'un doit localiser ces silos à missiles et trouver le moyen de les sécuriser. Les samaritains sont la meilleure piste que nous possédons. C'était votre superviseur. Terminé. Ok, j'ai pas de niveau là-dedans. Alors, pas du tout ce que je voulais faire. Ok, couteau de lancer. Non, c'est plutôt la tenue. Ok, on va se mettre un béret. jambière et voilà on est déjà à moitié équipé bon, j'entends qu'il y a déjà des joueurs qui se tapent dessus pas de viande ça fait pas de mal euh, j'ai pas eu un nouveau niveau moi en fait c'est usant de se tromper de bouche, ton. J'ai un niveau de plus Donc je peux choisir en force En perception, en endurance, en charisme En intelligence, en agilité Ou en chance euh... Euh... J'ai comme carte Allez, moins de radiation en buvant et en mangeant Hop, Et là, je l'attribue à mon endurance Allez, c'est parti On prend la carte. Alors, tu es super les superviseurs D'accord, j'en ai plusieurs à faire. encore eu d'événement. Oh, vous êtes pas tout de suite les gars là. Ah, j'ai plus de munitions Alors est-ce que je peux fabriquer quelque chose en gros ah ben, les munitions pas les munitions qui m'intéressent euh... Ouais les munitions d'arbalète non pas trop quoi prochain objectif là-bas si je ne décède pas avant Alors il faut que j'aille où là Toujours tout droit. ça fait un peu quand même Alors, Salut Camelot. c'est quoi l'histoire Bah l'histoire c'est qu'on est 25 ans après euh, l'attaque d'une bombe, bombe nucléaire et donc on sort enfin de, de, de, notre, de notre bunker et donc bah, il faut euh, réapprendre à vivre un peu dans, le, dans, le, dans ce nouvel univers. Je ramasse tout ce que je peux pour l'instant tant que mon inventaire n'est pas vide. un peu cassé du méchant. Ne détecte plus aucun signe de superviseur. Bon travail. L'équipe de samaritains doit se diriger au centre agricole et pénétrer son système pour réinitialiser les paramètres de ciblage des parments. La population de ce secteur devrait être en sécurité avec ça. Faites attention. Voilà donc là il y a un événement qui se prépare. Aïe euh, où l'événement terminé atteindre le niveau 4 parfait Et donc, donc qu'est ce qu'on va choisir? Alors récupérer le kit d'analyse d'eau, ben c'est parti. Dassa nous a demandé à tous de documenter nos histoires personnelles. Alors moi, c'est Kesha McDermott. la contamination et je leur ai appris à faire bouillir correctement l'eau le monde s'améliore peu à peu. Équipement contaminé. Assistance requise. Équipement contaminé. Assistance requise. C'est slow. 붓이자 붓으로 Voilà, alors, prochain objectif Prochaine quête. Optionnel, trouver Delbert dans le registre. C'est là, vous êtes plus que deux. Néanmoins, au moins on aura fait, on aura eu un premier aperçu de la bêta. Voilà, bon, bah je vous dis à très bientôt sur XboxLive.fr. Merci de nous avoir suivi sur ce live. Allez, ciao.